On cherche à nous là route. Égouter les gens c'est douloureux Je veux même pas savoir qui te parle C'est moi qui te parle, le couple c'est nous deux le... Arrête un peu de vivre Et trouve un juste mieux N'écoute pas les gens qui te parlent Quand c'est moi qui te parle, le couple c'est nous deux le... ah, ah mon bébé ah, mon bébé